Voilà, euh, donc j'ai appelé ma, ma présentation euh, Blockchain Technology Achievements in Pan-European Education parce que je voulais euh, vraiment montrer euh, les, les résultats auxquels nous sommes parvenus en seulement euh, 18 mois intenses, mais aussi une préparation de deux ans auparavant. Euh, je présente donc, euh, je représente mon université, mais je représente aussi le gouvernement français, puisque je suis représentante euh, point contact national et... Euh, représentante suppléante des autorités françaises dans le partenariat européen de la blockchain. L'université Lyon 1 est présente également parce que s'inspirant des idées de la blockchain, elle a, elle va, Pierre Valliorgue, ici présent, va vous présenter ce qu'il souhaite faire et ce qui est en cours d'être fait à l'université de Lyon 1 et tout à fait en relation et en, en, en collaboration ouverte comme tous les dignes représentants ici des ressources éducatives libres. Donc, euh, quand. Euh, alors, je, je commencerai par, par là. En fait, si certains d'entre vous ont assisté à l'Open Education Leadership en 2018, fin 2018, que j'avais co-organisé avec l'Open Education Consortium à l'époque et ICDE, euh, j'avais expliqué euh, ce qu'était la blockchain selon moi. Donc, j'avais rappelé qu'il y a 5000 ans, il y a 5000 ans, il y a une invention, l'invention de l'écriture, c'était une pierre de, de Sumer, ici. Et en fait, il y a des personnes qui, pour créer de la sécurité juridique, en fait, ont eu besoin d'inventer l'écriture, mais pas pour écrire sa thèse, plutôt pour écrire des registres. Et le mot « registre », d'habitude, quand on parle de « registre eh », ben moi, mon esprit s'éteint. Je me dis « mais à quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de « ledger »?» C'est le mot anglais pour « registre », quand on parle de « blockchain ». Eh bien, c'est parce que euh, l'écriture a été créée pour consigner ce qui arrivait, des bateaux, euh, quel bout de terrain appartenait à qui. Euh, et euh, finalement, ces personnes qui ont inventé cette abstraction, qu'est l'écriture, pour moi, c'était les premiers codeurs. Et c'était des tiers de confiance, c'était les scribes. Et ils écrivaient euh, ces lignes les unes après les autres, et puis il y avait moins d'un pour cent de la population qui savait écrire ou qui savait lire. Et là, la blockchain, en fait, elle nous parle de créer des registres qui euh, sont les registres de l'état civil. C'est quand même ce qui nous donne notre conscience au monde et notre activité sociale, ou les registres de sécurité sociale, ou le cadastre avec tout l'immobilier qui est propriétaire de quoi euh, les registres des sociétés et les registres des banques également avec toutes nos transactions bancaires. Donc les registres c'est une activité humaine essentielle pour laquelle l'écriture a été créée il y a 5000 ans et vous voyez c'est une innovation qui a perduré. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui dans une blockchain, les scribes, bon, sont les tiers de confiance, ils continuent d'être là mais tout le monde en fait peut écrire dans le registre ça dépend si on veut une blockchain ouverte, où tout le monde peut écrire, ou une blockchain fermée. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut écrire en même temps, de partout dans le monde, et les pages sont certifiées par le système, justement, sans tiers de confiance. Et il y a des standards communs qui sont développés et qui permettent d'avoir une écriture consensuelle que tout le monde comprend. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre à l'informatique ou à la blockchain pour avoir confiance dans cette technologie, si on vous dit... La blockchain crée de l'authenticité, elle rend des choses uniques, des pages certifiées les unes après les autres dans un grand registre. Si on prend l'exemple du registre du Bitcoin, si vous installez le système du Bitcoin sur votre ordinateur, vous aurez la totalité des transactions intervenues dans le registre du Bitcoin depuis sa création en janvier 2009. Voilà, donc c'est à ça que sert la blockchain. Ça, c'est ce que je présentais déjà fin 2018. Et alors, quelles sont les grandes idées dans l'éducation Dans l'enseignement supérieur du monde entier, y compris au MIT Media Lab, on s'est demandé où étaient nos registres. Et nos registres, c'est les registres des alumni, des diplômes. Et toujours, il y a des employeurs qui viennent, même parfois 30 ans après, demander est-ce que telle personne est bien titulaire de tel diplôme Donc la blockchain a donné l'idée de moderniser des services de scolarité qui sont à l'origine de la validation, de l'assessment, de l'évaluation des étudiants, et donc d'émettre le diplôme. Donc c'était une première idée. La deuxième idée, c'est qu'il y avait d'autres façons d'évaluer les personnes et de leur donner un certificat sur des compétences, des savoir-être, reconnaître qui elles étaient vraiment. Et là, je pense à l'Open Badge, et à l'open recognition, la reconnaissance ouverte, qui irait vers, justement, euh, un peu au-delà du diplôme, qui est une maquette, qui est très institutionnelle. J'appelle l'open badge le bitcoin du diplôme. Une façon alternative entre pairs de reconnaître les personnes. Donc, il y avait ces deux idées-là, mais encore fallait-il trouver une blockchain qui ne soit pas purement financière. Oui, parce que, aussi, quand je parle des registres, qui ont été créés il y a 5000 ans. il y a 5000 ans, il y a aussi la monnaie qui a été créée, et la blockchain, elle parle aussi de crypto-monnaie. Donc forcément, c'est pour ça que la blockchain, on n'a pas fini d'en entendre parler, parce qu'elle s'intéresse à deux activités humaines essentielles, deux inventions humaines, les registres et la monnaie. Mais là, il nous fallait une blockchain qui ne soit pas financière, qui soit conforme à nos valeurs, et surtout qui n'utilise pas la preuve de travail. La preuve de travail est le système créé par Satoshi Nakamoto pour le bitcoin, qui est également utilisé dans terres et qui, est, qui a une. n'était pas souhaité comme ça, mais la conséquence, c'est qu'elle a une consommation euh, énergétique qui est euh, démesurée par rapport aux services qu'elle rend. Donc on avait besoin dans notre groupe de travail en 2018 de trouver la bonne blockchain, et là le partenariat européen de la blockchain est arrivé, et ce partenariat européen, son objectif numéro un, c'est d'offrir aux services publics européens une infrastructure européenne de services blockchain dédiée à certifier des documents, à réinventer nos services publics transnationaux. Voilà. Donc. C'est comme ça qu'en 2018, je suis allée vers les services du Premier ministre qui était en charge et j'ai dit il y a un cas d'usage pour le ministère de l'Éducation nationale qui finançait cette initiative. Et euh, qu'on m'a laissée aller dans ce partenariat européen de la blockchain où des personnes de toute l'Europe étaient venues avec le cas d'usage diplôme. Et c'est pour ça que j'ai pu, grâce à des financements européens et au financement du ministère de l'Éducation nationale, travailler avec les services de scolarité sur la modernisation de ce qu'est un diplôme au XXIe siècle. Et pour m'inspirer, j'ai lu le livre blanc du Digital Credential Consortium, qui est un consortium d'universités dont le MIT, Media Lab, mais aussi Harvard, parce que la blockchain crée de la confiance. On peut travailler entre compétiteurs du monde entier, et euh, donc travailler sur l'enveloppe numérique dans laquelle on, en, on envoie les diplômes. Voilà. Là, sur la blockchain, je voulais vous rappeler qu'on est dans un système distribué, c'est-à-dire ni centralisé, ni décentralisé, mais vraiment où tout le monde interagit. Et le système qui permet de certifier... donc entre deux ordinateurs qui, seraient, euh, qui, qui voudraient échanger une information, euh, le système, mais c'est un peu compliqué, je suis désolée, je crois qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer. Si vous voulez des explications sur comment marche la preuve de travail, je suis à votre disposition. En tout cas, il est possible, et dans l'infrastructure européenne de service blockchain, c'est ce qu'on a fait, il n'y a pas de preuve de travail du tout. On est sur une blockchain de consortium qui s'appelle Hyperledger, qui a été redéveloppée en interne par les services de la Commission européenne. Voilà. Donc le résultat, c'est que on a institutionnalisé des groupes de travail à l'université de Lille. L'université de Lille, c'est une université qui est au nord de la France, qui a été dont trois universités ont fusionné et qui intègre maintenant quatre écoles en plus. On atteint quasiment 80 000 étudiants cette année. Et donc, on a euh, travaillé pendant 18 mois, suite au confinement et aux difficultés rencontrées, sur cette attestation de réussite au diplôme. Le diplôme reste un document papier qui doit être délivré par les universités dans les six mois qui suivent l'évaluation. Alors que l'attestation de réussite au diplôme c'est souvent ce avec quoi on part après avoir été évalué. C'est-à-dire, c'est un PDF, c'est un document, on apprend euh, qu'on a passé, et on va vers une autre université ou vers son premier employeur avec cette attestation de, de réussite au diplôme. On a retravaillé les données, on a, on a traduit la totalité de la maquette de formation de l'université de Lille. Le document est disponible en français et en anglais. Il est envoyé avec un lien à la totalité des étudiants diplômés de l'université. Et euh, demain, enfin demain, cette année encore, donc, on aura un wallet, un wallet conforme à, au, au règlement EIDAS à venir. Hein, C'est en cours. On est vraiment des pilotes sur cette expérimentation. On en a envoyé 20 000. C'est la totalité des, des étudiants diplômés de l'université de Lille en une année. Et on a déjà un très beau témoignage euh, que j'ai eu il y a très peu de temps et que je vais vous livrer. C'est un étudiant qui était euh, de Djibouti. Il a étudié en 2020 et il a subi tout le confinement, le pauvre très loin de, de chez lui, et il est reparti à Djibouti. Il a évidemment, comme c'était un jeune étudiant, un frais salarié, il a cherché partout du travail et sans, il n'a pas eu directement un contrat à durée indéterminée, donc il a une mission de six mois à la Banque mondiale, maintenant il travaille pour le port de Djibouti. Et à chaque fois, on lui demandait un original de son diplôme au moment de l'embauche. Et là, il n'était vraiment pas très bien, parce qu'il m'a expliqué que l'attestation de réussite au diplôme ne suffisait pas à l'employeur. Il voulait voir son vrai diplôme. Mais le vrai diplôme, pour ça, il fallait envoyer une enveloppe à l'Université de Lille, dans laquelle il y avait une enveloppe pour renvoyer le diplôme original, parce qu'on est sur un document officiel. Et donc, c'était assez compliqué, il a fini par l'avoir, mais c'est arrivé six mois après, et ça, dès qu'il l'a eu, il fallait produire à l'employeur une copie certifiée conforme de ce diplôme. Pour ça, il devait poser une demi-journée de travail aller à l'ambassade de France, faire une copie certifiée conforme, le faire traduire, et rien que la copie certifiée conforme, lui coûtait 30 euros, par copie certifiée conforme. Et là, en fait, il a reçu dans son mail cette attestation de réussite au diplôme, et il a pu envoyer le lien. Et là, depuis, en fait, bon, il doit faire toujours un petit peu de pédagogie, il montre Wikipédia pour montrer que la blockchain, c'est l'authenticité, et ça suffit. Et en fait, il arrive à convaincre tout le monde, on ne lui a plus jamais demandé de copie certifiée conforme, parce que ce lien, en fait, ce n'est plus un PDF, c'est un lien avec l'adresse de l'Université de Lille, et il est aussi ancré dans une blockchain, et c'est rassurant, les personnes regardent et se rendent compte que ça fonctionne. Voilà, et c'est vrai pour 20 000 étudiants, et ce n'est que le début, on a créé une, une appli open source, une API open source qui permet d'envoyer les verifiables credentials dans la blockchain européenne pour faire ça. Donc pour accompagner nos travaux, d'abord on a écrit un livre blanc qui est traduit en anglais et en allemand, si ça vous intéresse, les technologies blockchain au service du secteur public. Je salue Claire Gina qui est co-auteur avec moi et quelques autres. On a écrit un livre blanc pour expliquer les groupes de travail qu'on avait dû mettre en place pour travailler sur les standards, être d'accord sur ce qu'on voulait produire et mettre. Et euh, vous retrouvez dans ce livre blanc, également en, en version anglaise, euh, comment vous pouvez vous en emparer. Il y aura un deuxième livre blanc quand on sera en fin du projet européen gouvernemental FREPSI, qui permettra d'envoyer directement ces euh, attestations dans la blockchain européenne. Et euh, donc j'ai aussi mis un, le press release officiel, le communiqué de presse officiel de l'université, qui a été émis aussi en trois langues, euh, et qui a fait connaître cette première mondiale à cette échelle pour toute une grande université française avec 80 000 étudiants. Euh, tout est disponible, il y a 17 autres universités qui euh, s'y mettent dans l'Europe, et l'objectif, c'est qu'à tout moment de la vie, on puisse retrouver facilement son diplôme, un open badge, dans un crypto-wallet, et que ce soit un début d'identifiant également et d'authentification à distance pour prendre un MOOC, pour obtenir des certificats euh, facilement, tout en gardant euh, le citoyen au centre, au centre de ces données, y compris éducatives. On va vers la création d'une identité, d'un wallet, un éducation, formation, tout au long de la vie, avec euh, le BSI, l'infrastructure européenne de services blockchain. Voilà. Euh, ça, c'était mes, mes, mes résultats. Je suis vraiment très fière, ça a été un, un grand travail. Euh, C'est un projet de transformation du service public en interne, mais relié au niveau national avec l'Agence de mutualisation des universités et relié au niveau européen avec 29 autres États membres dont 17 très actifs, qui ont le projet équivalent dans leur pays. Voilà. Pierre, bien présenté. Comment tu as envisagé ça à Lyon je vais, je vais vous évoquer deux projets. Euh, le, le, le premier, dans, dans la continuité de, du travail fait à Lille sur ce que Permet la, dé, la dématérialisation qui, qui est financée dans le cadre de la réponse à l'appel à projet DMOS qui a été proposé et porté par Lyon 1 avec l'Université Saint-Etienne, l'Université Lyon 1 et l'Université Lyon 2 et d'autres écoles d'ingénieurs euh, autour de la certification des compétences, puisque en, dématérialisation, en dématérialisant, on peut démultiplier. Et pourquoi les compétences euh, Parce que c'est parce que une, une, une information qui est particulièrement importante euh, et qui sera particulièrement importante demain sur un marché de l'emploi qui sera décrit en compétences. Et ce euh, sera important aussi pour euh, améliorer l'inclusion. Le, le nom du projet euh, à l'université de Lyon euh, s'appelle Include, parce que recruter en ne considérant uniquement en considérant uniquement les compétences, c'est faire fi de toutes les discriminations. Euh, ça répond aussi à une autre attente, ce projet, qui est qu'on a à l'université un certain taux d'échec en en, dans les premières années, auquel il faut qu'on qu apporte une réponse. Et donc, ça permettrait d'apporter de la reconnaissance sur ce que les étudiants ont appris à, à faire et qui... Donc une compétence c'est un savoir-faire euh, euh, contextualisé dans une, dans une et donc c'est une preuve la blockchain c'est la confiance et c'est une preuve que l'étudiant aura une certaine capacité à évoluer euh, en entreprise euh, c'est aussi euh, euh, pour accompagner les réformes de l'enseignement supérieur. Euh, dans les IUT, il y a une réforme euh, récemment qui est euh, assez transformante où les enseignements euh, sont repris à travers le prisme des compétences et notamment aussi euh, leurs évaluations qui, euh, qui s'appellent des, des situations d'apprentissage et d'évaluation, SAE, et qui mimiquent euh, des situations professionnelles. Donc c'est une révision de... de des cours qui sont dispensés en IUT qui est, qui est très intéressante et euh, la caisse des dépôts euh, nous oblige euh, en tant qu'université aujourd'hui à, à fournir euh, nos évaluations des compétences et à les faire remonter c'est aussi une clé qui peut être intéressante pour, euh, pour la formation tout au long de la vie où on va pouvoir apporter de la reconnaissance sur des formations courtes euh, et, et donc avec cette reconnaissance, accéder à d'autres formations ou des, des offres d'emploi ou de stage. Donc, euh, dans ce projet de démonstrateur, on va, explore, on va explorer la certification des compétences depuis leur formulation et les logiciels open source, euh, soit... Euh, Karuta et KAPC+, qui sont développés et dont on est établissement test, soit euh, Moodle, euh, pour recueillir, assembler les données euh, et euh, les envoyer vers des API qui permettront euh, d'alimenter de, de un wallet de compétences que vous pouvez tester. Si vous avez votre téléphone, euh, vous pouvez scanner ce QR code et avoir un aperçu de, de ce que pourra être demain euh, le, le wallet qui contiendra tous les credentials euh, que vous pourrez acquérir euh, dans les universités européennes, puisque ce wallet est, est conçu pour euh, être, pardon pour l'anglicisme, compl compliant euh, au standard euh, W3C, euh, et aux standards européens. Donc c'est aussi travailler ces standards-là à travers ce démonstrateur. Euh, donc, alors on, donc vous, comme vous pouvez le tester avec votre téléphone, vous avez vu que l'accès la, au services a été simplifié au maximum. Euh, et, et ce qui est important pour tout ce travail de reconnaissance que fournissent les enseignants en évaluant au plus proche de la réalité les compétences des étudiants, c'est que cette donnée, elle puisse être interopérable. Et donc, euh, le, le service qui est proposé par la société BC Diploma travaille déjà bon, avec le TOIC entre autres, mais euh, par exemple, euh, à pouvoir fournir ses preuves sur LinkedIn. Et on peut imaginer demain qu'il y aura davantage de plateformes d'emploi accès compétences qui vont se développer puisqu'elles sont déjà disponibles sur l'étagère. Il faut qu'on réfléchisse et si vous voulez on peut le faire ensemble à comment on peut encadrer correctement ces plateformes parce que je pense qu'en tant que société on a pas mal de questions à se poser pour encadrer le travail de l'IA en entrée et en sortie. Et, et le faire, et se saisir du, du sujet et le faire ensemble avec de belles valeurs. Je pense que c'est urgent qu'on le fasse. Moi, c'est cette urgence-là qui me pousse à agir. Euh, je vous parle de la maîtrise de l'accès aux données, parce que dans ce projet-là, forcément, on est sur la blockchain, sur une nouvelle technologie avec des applications décentralisées. Et donc, ce qui, elle va être liée à une identité qui sera aussi décentralisée. Donc, euh, la technologie blockchain peut apporter des réponses intéressantes sur la, pour euh, proposer une gestion fine de nos données et de leur accès. Et euh, dans ce cadre-là, on a proposé un projet de, de thèse qui va commencer en septembre, euh, dans lequel, on, euh, donc, bien sûr. Euh, comme pour les diplômes euh, ça sera centré sur l'utilisateur qui, qui possédera ces données dans son wallet mais pour l'interopérabilité il faut que l'opérateur soit identifié pour pouvoir aller d'université en université et surtout qu'il puisse gérer finement comment est-ce qu'il donne ses preuves par exemple euh, donc pour ça on va euh, explorer les ZKP, Zero Knowledge Proof. Et euh, ce qui est vraiment intéressant dans cette technologie, c'est que, par exemple, vous avez une offre d'emploi qui vous demande d'avoir euh, trois compétences. Avec cette technologie, vous allez pouvoir lier les preuves des trois compétences, dire que vous les avez, et ne même pas dire votre nom. Et donner le minimum d'informations demandées par l'offre d'emploi à laquelle vous voulez répondre. Et ça, c'est ré... est comment est-ce qu'on peut envisager cette technologie de notre point de vue de manière inclusive. Donc voilà, ça c'est le travail qu'on qu développe avec le euh, professeur Parisa Godus, dont je vais vous reparler dans ce deuxième euh, projet très rapidement, euh, qui est à la confluence de... du secteur blockchain et de la production de ressources éducatives libres à l'échelle européenne pour répondre à une demande de compétences en blockchain. C'est l'Université de Lyon 1 et le professeur Paris Agodouz qui portent ce projet qui est assez large puisqu'elle a 28 partenaires et 15 pays. donc Le plus, c'est parce qu'il y a ceux qui ont les sous qui étaient là dès le début et ceux qui veulent venir maintenant. Ah, c'est financé par le porteur européen de la blockchain et Erasmus+. Pardon, j'ai oublié de le dire. Euh, donc, très rapidement, euh, c'est un énorme consortium avec tous les représentants du secteur, les entreprises, l'éducation, euh, la régulation et euh, autour de, des, des marketplaces de, de marché de l'emploi. Euh, et donc, euh, rapidement, pour vous donner quelques euh, milestones du projet qui, qui sont intéressantes. Donc, la production d'un MOOC euh, ouvert à tous dans un programme qui sera basé sur une analyse de la demande des compétences blockchain euh, qui sera euh, publiée cette année. Et. Euh, euh, et donc euh, aussi avec euh, une prévision des, des demandes de compétences blockchain euh, dans les prochaines années. Je, je vous laisse les contacts ici pour vous renseigner sur ce projet qui est vraiment intéressant, si vous, voulez, si vous êtes intéressé par le projet blockchain, par, par la blockchain et les compétences demain en blockchain, pour que vous puissiez suivre, euh, c'est très riche, il y a beaucoup de, de productions et d'acteurs. Merci Périne, désolé. Pardon. Merci beaucoup à toi, Pierre. Je suis désolée parce qu'il est 13h10, mais on savait, hein, on commençait un peu en retard. Donc euh, voilà, euh, j'ai envie de dire que ce qui est, ce qui est formidable, c'est de s'apercevoir qu'il y a une, une tendance dans le monde entier à, à valoriser tout le travail qui a été donné pendant des années par nos étudiants. Et finalement, il faut... Traditionnellement, ils avaient un diplôme qui arrivait un peu tard. Et euh, Moi qui travaille sur cette question, au final, depuis 4 ans, le nombre d'histoires que j'ai entendues sur les diplômes est assez impressionnant. Et aussi, euh, évidemment, c'est une occasion de se rendre compte qu'on n'y avait pas pensé avant une idée innovante. Donc euh, c'est bien. C'est bien que ça ait lieu et c'est bien que ça aide nos étudiants, euh, surtout en démarrage de carrière. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une question, une question sur la blockchain Any questions anymore? No? Voilà, Je crois qu'il est vraiment l'heure, 13h10. Allez, merci beaucoup, au revoir à vous. Vous pouvez venir nous voir si vous avez d'autres questions. Au revoir. Merci, bon appétit.